Je commence tout de suite en vous présentant une image. Euh, si je vous demande dans le clavardage, tiens, je vous sollicite tout de suite dans le clavardage, je vous demande dans le clavardage euh, que représente pour vous cette image, selon vous? Alors, je voudrais vous lire. Là, vous allez m'écrire ça. Vous, ça peut être juste quelques mots. Écrivez-moi un long paragraphe, je ne serais pas capable de le lire. <rire> il a des de m'écrire juste deux, trois mots. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, la fin de l'été, hein, c'est vraiment la savane, hein, intéressant, c'est super intéressant. Un champ, la campagne, le drapeau de l'Ukraine a hein, vraiment intéressé. La liberté, hein, le calme, la nature, l'apaisement. Des mauvaises herbes. Ah oui, hein, c'est ça. Il y en a qui ont reconnu ce qu'on avait là-dedans. C'est la récolte, la tranquillité. Euh, c'est pas le sac des... <rire> C'est-tu le sud, dans le sud, la rive sud du Saint-Laurent? Exactement. C'est pas a écrit ça, je ne vois pas son nom, mais c'est exactement ça. Ça, c'est une photo qui a été prise à, à, à l'Apocatière. On regarde le, le, le, le, devant nous, c'est Charlevoix, puis on voit même le massif la petite rivière juste ici. là, C'est le massif de la, rivière, la petite rivière que vous voyez à cet endroit-là. Donc, c'est L'Ukraine, on voit l'Ukraine, hein? le champ de blé, l'agriculture, il y a quelques-uns qui ont écrit l'Ukraine. Ben, pourquoi vous écrivez l'Ukraine, les gens qui ont écrit l'Ukraine, pourquoi vous écrivez ça? Ben, J'aimerais ça que ceux qui ont répondu ou ceux qui ont reconnu que ça avait rapport avec l'Ukraine, pourquoi ça a rapport avec l'Ukraine? Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer quel est le lien entre cette photo-là, l'actualité, oui, OK. Et l'Ukraine. Est-ce que vous êtes capable de me dire ça? Bleu, jaune, oui, hein? le drapeau, ça représente, ce sont les couleurs du drapeau de l'Ukraine, tout à fait. C'est le drapeau. Et ces couleurs-là viennent de où, le drapeau de l'Ukraine? Le drapeau de l'Ukraine, le les couleurs, oui. Le grenier à blé de l'Europe, oui, hein? exactement. On a appris ça, hein? Mais il y a un mois, si j'avais posé cette question-là, combien d'entre vous auraient été capables de répondre à ma question? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Pourquoi et quel est le lien entre cette photo et l'Ukraine? Pourtant, ce n'est pas une photo de l'Ukraine, c'est une photo du Québec. Mais pourtant, il y a plein de gens qui ont affiché dans leurs photos de profil Facebook, Twitter, euh, LinkedIn, euh, TikTok et, et autres, et Instagram ont mis ces, des photos similaires à ça, ou encore ils ont mis le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine. Et en l'espace de moins d'un mois, à l'échelle de la planète, tout le monde, pas mal, de plus en plus de monde, on connaît la signification la signification de ces, de, de ces couleurs-là. On sait ce que ça vient, on sait de, de l'origine du drapeau du, de l'Ukraine vient de haut et on, est, on a été mobilisés, tout le monde, à l'échelle planétaire et on, on se solidarise autour d'un enjeu hein, qui est la guerre. Et donc, c'est un, un symbole fort. On, le numérique aujourd'hui nous permet, permet de, nous, de nous relier entre nous de façon extraordinaire à une vitesse et nous donne accès à de l'information. C'est extraordinaire. D'ailleurs, euh, on pourrait se questionner, euh, on pourrait se poser la question, j'ai lu cet article-là le, le 2 mars dernier dans, dans la presse, C'est vraiment très intéressant de se questionner sur c'est quoi ma réelle portée quand je mets un petit drapeau de l'Ukraine sur mon profil euh, personnel de, de mon média social préféré, ça a quoi comme impact ça Puis ce que disaient les gens dans l'article, si, si vous allez lire l'article, ça va vous dire que l'impact qui est réel, si ça se transforme en action réelle dans la vie de tous les jours. Alors, si on met des symboles comme ça et que tout d'un coup, ça devient une action réelle qui, qui, qui se mobilise et qui change des choses, là, on peut dire qu'on a une réelle portée. Mais si on se pose la question plus largement que ça, même, on pourrait se dire quand moi, je mets la photo du drapeau comme ça, mais ça a des impacts dans le numérique nécessairement hein, parce que est-ce que je contribue à une propagande en faisant ça? Puis laquelle propagande? Est-ce que l'information que je partage est véridique chaque fois? On l'a vu, hein, il y a eu tellement d'informations qui ont que parfois on devient à savoir, on ne sait plus laquelle est la vraie information, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce qu'on voit circuler. Que ça fasse notre affaire ou non, on peut se questionner quand même sur la véracité de cette information-là. Et même, je dirais plus que ça, quand on met la photo de profil, on a entendu dans les médias un peu partout que les hackers russes, ont comme mandat d'aller nuire à l'Occident. Alors à partir du moment où je mets ça comme, est-ce que je m'expose davantage? Est-ce que je deviens davantage une, une cible de hackers russes, par exemple, qui voudraient s'en prendre aux Occidentaux, qui décident de faire ça? Puis là, peut-être que je pourrais me dire, peut-être que je m'expose, mais c'est rien qu'on sur le champ de guerre, parce qu'on est, on est bombardé d'informations, mais c'est rien comme être bombardé littéralement. Hein? Alors peut-être on pourrait se dire, oh, c'est un risque que je suis assumer prête à assumer ce risque-là, mais peut-être que je vais aller revoir mes paramètres de sécurité un peu partout, m'assurer que je n'ai pas trop de failles ou de vulnérabilité. Hein. Peut-être que c'est ça que je vais me poser comme question. À l'école, est-ce qu'on prépare nos jeunes à ça? Est-ce qu'on les accompagne dans ça ici, maintenant? C'est vraiment une question fondamentale et vraiment importante. C'est une question que je vais vous poser plusieurs fois, vous allez voir. Alors, j'ai envie de vous proposer un, une intention d'écoute pour la suite de ce que je vais faire pour un petit bout de ma présentation. Je vais vous demander, pour ré répondre à, à mon intention, de répondre à un petit sondage. Alors, vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire si vous voulez. Hein. Vous pouvez simplement scanner ce code-là avec votre euh, tablette ou votre téléphone cellulaire. Si vous avez cliqué sur le lien que j'ai mis dans le clavardage, bien, vous allez être capable aussi d'avoir accès à ça. Puis, vous pouvez le scanner directement sur votre ordinateur s'il disparaît. Donc, ça va vous permettre de, de... Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire des mots, un mot à la fois. OK. Bon, là, que déjà, il y a quelqu'un qui en écrit un. Idéalement, pas 12 mots un, deux ou trois mots, vous écrivez vos mots pendant que je vous parle, tout au long, vous allez écrire les mots qui vous viennent en tête. Selon vous, de quoi nos jeunes ont-ils ou ont elles besoin pour maîtriser leur présent et leur avenir? Parce que des fois, on dit on veut préparer nos jeunes à l'avenir, mais le numérique, ce n'est pas juste dans le futur. C'est ici, c'est maintenant, c'est déjà commencé. Nos jeunes, y vivent là-dedans au quotidien. Comment on les accompagne? à l'ère du numérique, nos jeunes, en ce moment, à l'école Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner Et surtout, de quoi ils ont besoin, selon vous Alors, à l'écoute de ce que je vais vous présenter, vous pourrez rajouter des mots au fur et à mesure qui vous viennent à l'esprit. Ou 2018, tout le monde on connaît cette image-là, tout le monde on a vu cette image-là. Hein? Greta Thunberg, une jeune de 15 ans, qui décide de faire la grève, de s'installer sur un, un, un parvis avec une affiche eh bien, imaginez, aujourd'hui, à l'ère du numérique, cette jeune-là, en l'espace d'un an, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact? À peine un an plus tard, à Montréal, la plus grosse manifestation qui a jamais eu lieu. Et cette manifestation-là, c'est une parmi des centaines d'autres à travers le monde, d'au moins aussi grande ampleur, qui ont eu lieu en même temps. Nos jeunes, aujourd'hui, dans nos écoles, ils sont capables d'agir de manière citoyenne. Ils sont capables, ils peuvent jouer un rôle de citoyen, même si officiellement ils n'ont pas le droit de vote. Là, Ils peuvent avoir un impact réel dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on les accompagne là-dedans? Est-ce qu'on les prépare à ça? À jouer leur rôle, à exercer leur rôle à l'ère du numérique, à avoir de l'impact pour les enjeux pour lesquels eux, aux enjeux auxquels eux accordent de l'importance. Puis, Comment ils veulent préparer puis transformer ce monde dans lequel ils entrent, dans lequel ils sont présentement Est-ce qu'on les prépare, est-ce qu'on les accompagne là-dedans Donc, c'est vraiment des questions fondamentales qu'on a besoin de se poser à l'école. Prenons un exemple justement de Greta Thunberg. Regardez la force de cette interaction là qui a eu lieu. Okay? En décembre 2019, le président des États-Unis interpelle une jeune de 15 ans, elle en a peut-être 16 rendues là, là alors, il interpelle une jeune de 16 ans et de manière assez agressive et intempestive. Et cette jeune-là, qu'est-ce qu'elle a fait? OK, elle a peut-être été bien entourée, on s'entend, mais quand même. Ça lui a pris un an à répliquer, en tout cas pas à répliquer directement, mais à réutiliser mot pour mot les paroles de, de Donald Trump pour lui servir la même sauce un an plus tard de façon appropriée, jugée mais être à l'ère du numérique, c'est aussi ça. C'est d'être capable de prendre du temps d'arrêt, de prendre du recul, de prendre le temps qu'il faut. La réplique la plus efficace, elle n'est peut-être pas dans la minute, dans la seconde, dans l'heure qui suit. Ça se peut qu'elle soit juste dans un an. Imaginez cette patience-là de cette jeune-là. C'est extraordinaire quand on regarde ça de cette façon-là. OK est-ce qu'on amène nos jeunes à prendre cette distance-là Est-ce qu'on les accompagne pour être capables eux-mêmes de reconnaître, puis de s'arrêter, de prendre une pause, de prendre du recul puis de réfléchir Est-ce qu'on leur donne la chance de faire ça à l'école Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, hein. je vais juste poser la question. Peut-être que vous le faites déjà dans votre classe, peut-être que vous le faites déjà dans votre école, dans votre milieu, dans votre centre de formation. Peut-être que vous faites déjà ça. Et C'est extraordinaire. D'ailleurs, ce matin, c'est une photo de ce matin. J'ai pris ça, je l'ai ajouté ce matin tantôt. On a utilisé l'intelligence artificielle pour mesurer l'étalement urbain au Canada. C'est Radio-Canada qui a fait ça. Dans vos écoles, est-ce que vous préparez vos jeunes à faire ça? Développer des algorithmes pour développer une cartographie en temps réel avec l'aide de l'intelligence artificielle pour mesurer l'étalement urbain en temps réel. Est-ce qu'on est qu prépare nos jeunes à ça à l'école? Est-ce qu'on les outille pour être capable de faire ça? C'est vraiment une, une question fondamentale. Puis parfois, poser la question, c'est un peu y répondre. Mais sûrement que vous faites déjà des choses pour ça. Est-ce qu'on en fait assez? C'est fondamental. Cette caricature de, de Pascal dans Le Devoir, prenez le temps de la regarder attentivement. Est-ce qu'on prépare nos jeunes à relever ces défis-là en ce moment dans nos écoles? Hein? Le virus, oui, peut-être. Ça fait un bout de temps qu'on y va. La guerre, on va recommencer demain à l'école. Vos jeunes, vous n'aurez précisément pas parlé avant de partir en classe. Vous allez devoir récupérer des jeunes qui vont peut-être être anxieux, qui vont peut-être avoir des défis, qui vont peut-être se sentir pas bien. Vous allez avoir besoin de prendre le temps de les écouter, de les amener à être capables de nommer ce qu'ils ressentent, de nommer leurs émotions d'être capable de normaliser, de leur faire comprendre que ce qu'ils vivent, c'est normal. C'est normal de ressentir ces émotions-là. Mais après ça, peut-être de les informer, de les aider à comprendre ce qui se passe. Peut-être de partir de ce qu'ils connaissent déjà, puis d'essayer de le mettre ensemble, de le mettre en commun pour qu'on construise notre intelligence collective. Au-delà de ça, un défi qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu mis de côté, puis plusieurs nous le rappellent régulièrement, c'est tous les enjeux à l'ordre planétaire, puis la crise climatique en est un immense. Nos jeunes, c'est eux qui vont vivre les conséquences de nos inactions actuelles. Alors, comment est-ce qu'on les prépare, puis comment est-ce qu'on les accompagne, puis comment est-ce qu'on on, on agit avec eux pour transformer ce monde dans lequel on vit à l'ère du numérique, où on a la possibilité de mobiliser des milliers de gens, des millions de personnes avec notre pouvoir d'action? D'ailleurs, depuis deux, en 2015, l'UNESCO a publié un document, puis le lien cliquable, là, vous, sur, dans, ma diapora, dans mon diaporama ici, là, le lien cliquable, vous pouvez aller voir ça. C'est un document qui a été publié par l'UNESCO qui invite la planète entière à éduquer à la citoyenneté mondiale. À l'ère du numérique, l'ère du numérique, il y a nous. Une, on, on ne peut plus regarder la citoyenneté comme des frontières qui divisent les personnes. On a absolument besoin de, de, de, de recentrer notre citoyenneté sur le sentiment d'appartenance à une humanité commune. C'est ce qu'on fait un peu au travers de la guerre, mais en même temps, il y a des travers, de nos, on a des biais à travers tout ça. Hein. Il y a d'autres guerres qui ont fait des centaines de milliers de morts au cours des dernières années dont on n'a absolument pas entendu parler. Mais ils ont eu lieu et ils n'étaient pas moins cruels que celles qu'on a vécues, qu que, que celles qui se vivent en ce moment. Puis ces autres guerres-là continuent de se vivre à travers le monde. Alors, toutes ces guerres-là existent. Cette solidarité humaine, est-ce qu'on la nourrit à l'école? Comment on peut nourrir cette solidarité mondiale entre, toutes les, entre tous les êtres humains? D'ailleurs, c'est ce qui a amené un chercheur de l'UCAM, de, de la télé plutôt, Norman Landry, à, à proposer de parler de, pas de citoyenneté numérique, mais de citoyenneté à l'ère du numérique. Parce qu'on n'a pas deux citoyennetés. On n'a pas une citoyenneté ordinaire et une citoyenneté numérique. Parler de citoyenneté numérique, ça pourrait laisser entendre que c'est quelque chose d'autre que la citoyenneté. Mais la citoyenneté, elle est globale et elle se vit à l'ère du numérique et ça vient changer de manière radicale notre façon d'exercer notre citoyenneté. Comment accompagne-t-on nos jeunes à exercer leur citoyenneté à l'ère du numérique en classe, ici, maintenant? Est-ce qu'on fait ça avec nos jeunes? Est-ce qu'on les prépare à l'ère du numérique? Est-ce qu'on ne peut pas juste les préparer, mais est-ce qu'on les accompagne en ce moment à vivre, à exercer leur citoyenneté. Vous avez remarqué, dans le titre de ma conférence, je mettais « subir ou maîtriser ». On parle souvent des GAFAM. Peut-être que vous savez c'est quoi les GAFAM, vous l'avez devant vous, là, c'est ça, les GAFAM. C'est les géants numériques de ce monde. Puis il y en a d'autres qui sont en émergence qu'on ne voit pas là-dedans, mais qui sont tout aussi puissants, mais qu'on voit moins. Peut-être parce qu'ils sont asiatiques, ils ne sont pas occidentaux, ils ne sont pas américains. Ce sont tous des géants américains qu'on voit ici. On parle des géants américains, mais il y en a des Asiatiques en Chine, notamment en Inde, un peu partout, qui sont des géants numériques qui auront autant, qui risquent d'avoir autant d'impact au cours des prochaines années. Est-ce que on a l'impression, avez-vous souvent ce sentiment-là, vous là, que vous n'avez pas la maîtrise totale du numérique, qu'il y a comme toujours quelque chose qui m'échappe? ce que vous savez, par exemple, l'impact des cookies. Vous avez sur un site Web. Vous acceptez les cookies, c'est cute ça comme moi, hein, ça a l'air d'un biscuit, là, ça a l'air sympathique. Puis on se dit, ah ben là, hum, si vous ne voulez pas les accepter, ah ben il faut aller voir ici, aller voir lesquels vous voulez choisir. Ah non, non, je, je les accepte, c'est bien moins long. Moi, ce que je veux, c'est lire mon information, c'est accéder à la fonctionnalité, c'est facile, ok, j'accepte les cookies. Mais ça fait quoi au juste les cookies? Ça vient faire quoi dans ma vie? Ça influence comment mes choix? Est-ce que je suis libre quand j'ai ces cookies-là? Est-ce que l'information qui m'apparaît devant moi, c'est moi qui la contrôle ou c'est d'autres qui contrôlent l'information? J'accepte toujours en vrac, j ai, j ai, mais j'ai toujours un doute. Oui, hein? euh, alors oui. Hein? Puis on, on dit des fois que nos jeunes, sont-ils conscients de ce qu'ils font? On va se poser la question, est-ce qu'on est, qu est conscient de ce qu'on fait? Est-ce que nous-mêmes, on est conscient de tout ce qu'on fait quand on est dans le numérique? Hein? Ou bien il y a un bout qui nous échappe et on a l'impression des fois que OK, comment je fais pour maîtriser le numérique? Hein? Je suis -tu capable de maîtriser le numérique ou c'est le, le numérique qui me maîtrise moi? Est-ce que je le subis ou je le maîtrise? Comment on peut accompagner nos jeunes pour développer leur capacité à maîtriser le numérique? C'est un grand défi. Un gros bout m'échappe, effectivement. Oui, hein? effectivement. Mais il y a déjà des initiatives qui ont commencé. En Europe, on a parlé d'un outil, qui, qui d'un règlement qui encadre la vie privée. L'Australie a, a, a fait une loi il y a un an, d'ailleurs, qui a fait une loi pour encadrer, pour forcer les GAFAM de ce monde à payer des redevances, les médias sociaux, à payer des redevances aux médias traditionnels. Parce qu'actuellement, les médias sociaux, font de l'argent en partageant de l'information qui a été produite par des médias traditionnels. Qui, ça coûte de l'argent, produire cette information-là, mais ça rapporte des revenus. Alors, il y a une loi qui a été euh, passée, puis ça fonctionne. Okay? Alors que plein de gens doutaient que ça puisse fonctionner. Mais actuellement, le Canada est en train de s'inspirer de, de ce qui se fait en Australie présentement pour voir comment nous, on pourrait mieux réguler. Est-ce qu'actuellement, nos jeunes à l'école... Ils ont les compétences pour être capables de faire ça, encadrer le numérique. Est-ce qu'ils savent comment fonctionnent des algorithmes pour être capables de les encadrer Est-ce qu'ils savent quelles sont des lois, des règles qui permettraient de mieux appliquer ça à notre vie de tous les jours Tout ça a commencé hein, il y a un an, en février 2021. Puis déjà on était interpellé. Puis ça, là, la diapo d'avant, celle-ci, mais c'est juste, c'est ça, c'est la semaine passée. Hein. On, on, on, nous, on est en train d'apprendre de ce qui s'est fait, il y a un, de ce qui a commencé il y a un an déjà, en Australie, hein, qui était là, qu'on s'est posé cette question-là. Ici, au Québec, cette, cette initiative-là, livre, c'est un prototype, c'est trois jeunes de 21 ans qui ont mis sur pied un magasin automatisé. Okay? Ce magasin-là que vous voyez là, c'est un magasin où je rentre avec mon téléphone cellulaire, je vois un accessoire, un article que je veux, je le prends. Je prends mon cellulaire, je scanne le code QR, je l'achète puis je sors avec. Je n'ai pas besoin de parler à personne. Je n'ai pas besoin de passer à la caisse. C'est un paiement automatisé. OK, c'est des fonctionnements de, de paiement qui existent dé, déjà ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, le magasin Amazon Go, si vous avez déjà entendu parler, ou en Europe ou même en Asie, c'est très répandu. Mais ici au, au Canada, au Québec, ce sont les premiers C'est l'an passé. Ça, c'est en, en décembre 2020, ce que vous voyez là. Il y a eu un reportage à Radio-Canada et qui a, qui, a, qui a parlé de ces trois jeunes de 21 ans, trois jeunes de 21 ans qui ont été capables de faire ça. Est-ce qu'à l'école, 21 ans, ça, ces jeunes-là, trois ans avant, ils étaient où? Ils étaient sur nos bancs d'école. Puis en formation des adultes, ben, ils sont sur vos bancs d'école en ce moment. Est-ce que ces jeunes-là, on les prépare à relever ces défis-là? Est-ce qu'on les rend compétents pour être capables de faire ça dans leur vie de tous les jours? Hein? Encore une fois, poser la question, c'est un peu y répondre. Ce n'est pas évident de conscientiser les élèves quand on a des doutes soi-même. Effectivement, hein? ce n'est pas facile. Hein? On a besoin de, de nous-mêmes se rendre plus intelligents. De là, l'importance de suivre l'actualité avec les jeunes. Ah oui, intéressant, les faire réagir, les informer, les questionner. Tellement de ressources fiables nous sont offertes. À nous de les utiliser, en effet, mais aussi d'amener nos jeunes à reconnaître quelles sont ces sources fiables, quelles sont celles qui le sont moins. Hein? Préparer nos jeunes à ça. Vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'on prépare nos jeunes à ça? Tout ces, ce que vous, vous avez vu là, beaucoup de technologies qui existent actuellement, j'en parlais tantôt dans le site de Radio-Canada, c'est mû par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est active dans nos vies tous les jours. Toutes les applications que vous voyez là, toutes celles-là, utilisent l'intelligence artificielle de manière active dans vos vies, dans chacun de vos vies à tous les jours. Donc tous les jours, à chaque fois que vous utilisez une de ces choses-là, il y a de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu as dit qu'il de l'intelligence artificielle? Ça veut dire que chaque personne, on n'a pas les mêmes réponses. On n'a pas la même, on n'a pas la même accès à la même information. C'est personnalisé en fonction de nos actions. C'est personnalisé pour améliorer notre expérience utilisateur. Ça, c'est la phrase clé que la plupart des développeurs vont utiliser pour dire que c'est merveilleux pour vous, vous allez avoir beaucoup de plaisir, vous allez beaucoup aimer utiliser l'application parce qu'elle va tenir compte de vos goûts, de vos besoins, de ce que vous aimez. Mais peut-être aussi, ça se peut que dans les algorithmes qui sont là, il y en a qui cherchent à vous influencer dans vos choix. Puis que ça marche pour vrai. Que ça vienne changer les choix que vous faites parce que ça vous influence. Ça vous fait découvrir des choses extraordinaires, mais ça vous influence aussi. Est-ce que je comprends comment fonctionne chacun de ces algorithmes-là? Est-ce que nos jeunes comprennent comment ils fonctionnent? Je dis les algorithmes. Je dis le mot algorithme depuis tout à l'heure. Vous m'avez entendu utiliser ce mot-là. Si je vous demande d'expliquer à vos élèves en mots simples, c'est quoi un algorithme? Êtes-vous à l'aise pour le faire? Êtes-vous à l'aise d'expliquer, de permettre à vos élèves de comprendre c'est quoi un algorithme? Juste poser cette question-là. Peut-être que oui, il y en a peut-être entre vous là, qui est des profs de maths, les autres, il a pas de problème, je vais expliquer c'est quoi un algorithme, il n'y pas de problème. Pourtant, les algorithmes ont des choix potents, OK. Code binaire, ah, ben oui, intéressant. Un code binaire, euh, c'est intéressant, Alain, tu as tout à fait raison, Marie-Glaude, important. Ouais, ouais, on a toujours besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre un peu. 100% oui, ah, ok, super. Il y a des gens qui sont capables de le faire, c'est extraordinaire. C'est super s'il y a des gens d'entre vous qui sont capables de le faire, d'expliquer c'est quoi un algorithme. ok Images que les réseaux plateformes constituent ok et leur utilisation nous sommes une équation. Ben, je ne sais pas si c'est nous qui sommes une équation, mais on fait partie de l'équation, en tout cas. Hein? Intéressant. Les algorithmes, dans le fond, si on arrive à expliquer à nos jeunes, à leur faire comprendre, à développer leur littératie numérique, à comprendre c'est quoi un algorithme? Qu'est-ce que ça fait dans nos vies? C'est une opération mathématique conditionnelle qui vient influencer la réponse. Donc, selon ce que j'ai comme, comme, comme l'algorithme, les données auxquelles il a accès, il les traite ces données-là et selon des conditions qui sont préétablies, il va être capable de nous donner une réponse qui va être différente selon les informations qui sont collectées sur chaque personne. Mes élèves me l'ont expliqué. Ça, c'est bon. Hein? Ça, c'est extraordinaire parce que souvent, nos jeunes peuvent nous apprendre à l'ère du numérique. Ça, c'est vraiment important. C'est d'être toujours ouvert à apprendre. C'est développer cette culture de l'apprentissage parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Même moi, là, je suis supposé être un expert du numérique. Mais à tous les jours, j'apprends des nouvelles choses sur le numérique. C'est nécessaire que j'apprenne ça. C'est merveilleux. D'ailleurs, il existe déjà des outils, si jamais ça vous intéresse, de découvrir un peu mieux comment fonctionnent les algorithmes au secondaire. Et... Il existe une, une, une, une, euh, une activité d'apprentissage qui a été développée par le Récit euh, national Développement de la personne sur les algorithmes que vous pouvez faire au secondaire. Puis On a un autre au secondaire, au primaire plutôt, sur le code, euh, R-code, pour comprendre un peu la programmation scratch. Des fois, on se demande pourquoi on ferait faire de la robotique à des élèves du pré-scolaire. Pourquoi on le ferait travailler avec un ozobot ou un petit truc ou je ne sais pas quoi, peu importe. Pourquoi on le ferait faire ça c'est pour commencer à travailler chez eux leur compréhension du monde de la pensée algorithmique. Parce qu'à partir du moment où je comprends la pensée algorithmique, bien, graduellement, ça se construit, ça m'aide à comprendre le monde dans lequel je vis. Effectivement, des outils très intéressants, Christian. Donc, ça m'aide à comprendre le monde dans lequel je vis. J'ai besoin de comprendre ce monde-là parce qu'en en comprenant le monde dans lequel je vis, je suis mieux à même d'avoir du pouvoir sur le monde dans lequel je vis. Alors, développer cette littératie numérique, cette compréhension du langage, ça passe par toutes sortes de choses, mais notamment par la programmation. C'est pour ça qu'on fait de la programmation à l'école, dès le pré-scolaire, puis tout au long du parcours scolaire de nos jeunes. Oui, ça peut permettre de développer des, des jeunes qui seront peut-être capables de programmer, puis d'être des programmeurs, mais on n'a pas besoin, tout le monde, de devenir des programmeurs. Mais on a tout le monde besoin de savoir quel impact les algorithmes ont dans nos vies pour être capable que notre cerveau s'ajuste à ça. Alors, je reviens à vos réponses, allez voir ce que vous avez écrit. OK, on va juste attendre parce que j'imagine que vous avez écrit d'autres mots. Ah oui, OK, Mais des fois, il ne se met pas toujours à jour quand j'ai quitté la page. Alors, intéressant, de quoi nos jeunes ont besoin? Alors, ils ont besoin de jugement, de discernement, de, de, de, de jugement critique, de respect de pensée critique, d'éducation, d'encadrement, d'accompagnement, de connaissance, de conscience sociale, ils ont besoin de réfléchir. Ils ont besoin de, de, de, de se responsabiliser. Ils ont besoin d'informations, d'autodéfense intellectuelle. Vraiment intéressant. Euh, d'ouverture, oui, hein, d'ouverture de la sensibilisation. Euh, je vois qu'il y a d'autres mots qui s'ajoutent. C'est intéressant, vous pouvez continuer d'en ajouter. Quand on aura fini notre conférence, je vais faire une capture d'écran, puis je vais l'ajouter à la présentation quand vous aurez accès à ça, vous aussi, si vous voulez, les mots que vous aurez mis. Je vais vous les rendre disponibles. Très, très intéressant. Nos jeunes ont besoin de ça. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que nous, comme adultes, on n'a pas aussi besoin de ça? Est-ce que nous aussi, on a besoin de développer davantage notre jugement, notre discernement? Parce que des fois, on dit les jeunes, ce qu'ils disent dans les médias sociaux, là, c'est pas terrible. Ben, moi, quand je fais le tour des pages Facebook des adultes, même des enseignantes et enseignants, puis même de certaines directions, puis même de certains professionnels, ben, des fois, je me questionne sur leur jugement. Ça m'arrive, ça m'arrive. Puis peut-être qu'on a besoin de se questionner nous-mêmes sur notre jugement, sur notre discernement. On a vu, des fois, on a tendance à regarder les jeunes avec un sens beaucoup critique, mais dans le fond, les adultes, on ne fait pas toujours si mieux que ça. Tant que ça, mieux que nos jeunes. On a besoin de prendre cette distance-là, de réfléchir tout le monde ensemble à ça. Ces besoins-là que nos jeunes ont sont les mêmes pour nous. On a aussi ces besoins-là, nous, comme adultes. On a besoin de prendre soin. Les microbits sont intéressants à utiliser au point. Hein? Oui, OK. Merci, euh, Marielle, si je suis pas fin de proposer ça aussi. Donc, vraiment très intéressant. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut prendre compte de ça? Comment on peut développer ça avec nos jeunes? Oui, il y a des activités qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on peut faire au quotidien dans notre classe, dans notre vie d'école. D'ailleurs, le Conseil supérieur de l'éducation, à l'automne 2020, a publié en novembre 2020, a publié le rapport sur l'état des besoins en éducation, éduquée au numérique. Dans ce rapport-là, le Conseil met l'accent sur l'importance de développer la capacité à se préoccuper, des, à avoir des préoccupations éthiques, à s'interroger sur les effets et les usages des, du numérique, puis passer, parce que ce que dit le Conseil, c'est qu'on a beaucoup éduqué avec ou par le numérique, mais là, ce qu'on a besoin ici, c'est plus que ça, c'est d'éduquer au numérique, c'est de, de permettre aux jeunes d'appréhender le numérique et de le maîtriser. Donc, vraiment fondamental tout ça, de, de se préoccuper de ça. Le Conseil supérieur nous le rappelle. D'ailleurs, depuis 2018, on est chanceux, on a un cadre de référence de la compétence numérique au Québec. Ce cadre-là, quand il a été lancé en 2018, il a été salué partout à travers le monde. Pourquoi il a été salué partout à travers le monde? Parce que c'est unique au monde qu'au Québec, on a mis au cœur de ce référentiel de ces 12 dimensions. Parmi les 12 dimensions de la compétence numérique, la plus importante, celle qui est au cœur, c'est la citoyenneté éthique. La dimension de la citoyenneté éthique, c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. C'est ce qui est le plus important. Ça nous dit à la fois pourquoi on développe les 11 autres dimensions, mais ça nous dit aussi comment on les développe. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Mais ça veut dire quoi ça? Comment on fait ça à l'école, développer des citoyens qui vont être capables d'agir de manière éthique dans leur vie au quotidien à l'ère du numérique? Merci Marie-Claude de nous partager le lien vers le rapport. C'est super. Merci beaucoup. Ma collègue Marie-Claude qui est avec moi, elle me donne souvent un bon coup de main. super fine. Merci beaucoup. Alors, si je continue, on parle d'éthique. C'est quoi l'éthique et au Québec aussi, on est chanceux parce qu'on a un programme actuel qui va sûrement changer, c'est ce qu'on ce qu nous annonce, qui est le programme d'éthique et culture juste, dans lequel chacune d'entre vous, chacun des enseignants du primaire, puis les spécialistes du secondaire, enseignantes et enseignants, vous travaillez la compétence, réfléchir sur des questions éthiques. Et dans le programme, comment on définit la réflexion éthique? Mais des fois, l'éthique, on la confond avec la morale. On a tendance, des fois, à penser que qu'on Être éthique, c'est faire les bons choix, faire les bonnes affaires. Alors que l'éthique, ce n'est pas tout à fait ça. L'éthique, c'est plutôt une démarche de réflexion éthique. Qui, ce qui nous aide, c'est une activité intellectuelle de dialogue avec les autres. Dans la réflexion éthique, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'être capable de décrire les situations. Tu sais, les questions, de, les, les quipocles, qui, où, quand, comment, pourquoi, combien, qui est présent dans, qui est interpellé s'il un enjeu éthique, c'est qui qui est en cause, c'est quoi que est? Qu est -ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé Quand on dit qui, là, des fois, c'est juste se demander qui d'autre, qui d'autre, qui sont toutes les personnes impliquées Parfois, on oublie des acteurs, c'est vraiment important. Plus on se rend compte que dans une situation il y a plein de gens qui peuvent avoir des points de vue différents, plus on a besoin de s'intéresser à ces points de vue-là. Quelles sont les normes, les valeurs qui sous-tendent les choix, les points de vue qui sont exprimés par différentes personnes Sur quoi ils basent c'est quoi leur repère pour porter leur jugement de valeur sur une situation ou une autre? Donc, c'est ce qu'on appelle comparer des points de vue. Mais en faisant ça, on va souvent se rendre compte qu'il y a des tensions de nos points de vue parce qu'on n'a pas tout le monde les mêmes valeurs. On n'apporte pas toujours de la même importance aux mêmes choses. Pensez à vous comme adultes, puis pensez à vos jeunes dans la classe. Est-ce qu'eux accordent la même importance que vous aux mêmes choses? C'est-tu les mêmes choses qui sont importantes pour eux? Ça explique en partie pourquoi. Ils ne feraient pas les mêmes choix que vous dans des mêmes situations. Ça ne veut pas dire que leurs choix sont des bons ou des mauvais choix. Ils sont mis par des valeurs différentes. Ça se peut qu'ils fassent des choix qui viennent choquer vos valeurs, tout comme ça se peut que vous, vous fassiez des choix, posiez des gestes qui choquent leurs propres valeurs. Et c'est là qu'on peut, à ce moment-là, ensemble, considérer différentes options qui vont favoriser la conciliation de ces points de vue-là, puis on va pouvoir mesurer les impacts. De ces choix-là, quels sont les impacts positifs, négatifs, quels sont les neutres, etc. Et quels, ça, à la lumière de ça, quels sont les différents choix que l'on pourrait, qui vont, quels sont les différents choix qui permettraient de favoriser le mieux vivre ensemble, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir concilier le mieux possible les différents points de vue et qui vont, puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas juste un choix qui est le bon, mais il peut y avoir plusieurs options différentes, mais qui ont des conséquences différentes. Puis qui ont des impacts différents. Et ça, d'amener nos jeunes à prendre conscience de ça, mais aussi nous comme adultes à prendre conscience de ça, c'est vraiment précieux. Quand dans une école, par exemple, on ne s'entend pas sur un sujet, si ensemble comme adultes, on prenait le temps de faire ça, là, vous verriez que souvent, on trouverait plus facilement des solutions aux problèmes d'enjeux qu'on vit dans notre école, tu sais, les enjeux graves là, comme le port de la casquette dans la cour d'école ou euh, les buts de, de, de la glissade sur la butte de la cour d'école. Hein, tu, sais, tu sais, des enjeux importants. Hein. <rire> Donc, vous savez, hein, on a des longues discussions sur ces questions-là, parfois qui sont peut-être, nous paraissent peut-être pas si importantes, mais souvent, on s'accroche. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs différentes. C'est pour ça, même si le sujet ne nous paraît pas si important, nos valeurs, des fois, sont à des extrêmes, ce qui fait qu'on on, on, on passe beaucoup de temps parfois sur ça. Alors, si on arrivait à faire ça, peut-être qu'on pourrait, nous-mêmes, devenir meilleurs pour le faire avec nos élèves. Hein? La réflexion éthique, c'est vraiment précieux. Je vous parlais tantôt du service national du récit dans le domaine du développement de la personne. On a un mandat aussi. Je travaille avec cette équipe-là de façon étroite. Un développement sur le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Hein. On accompagne le réseau scolaire québécois dans le développement de cette citoyenneté de nos jeunes à l'ère du numérique. Alors vous avez, il y a un site web qui est rempli de ressources pour réfléchir, mais aussi qui, est aussi, qui propose aussi, euh, euh, soyons des modèles de réflexion éthique. Oui, hein, on peut nous-mêmes le faire, s'exposer à ça. De, de beaux sujets pour s'entraîner dans la réflexion éthique collective, effectivement. La citoyenneté à l'ère du numérique, donc on a un site web de ressources, je vous invite à aller le visiter, vous allez voir, il y a plein de ressources là-dedans, mais avec cette équipe-là, on essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider nos jeunes à développer cette capacité-là, à devenir des citoyens autonomes et critiques à l'ère du numérique, comme vous l'avez nommé très bien dans vos mots, que vous avez choisi tantôt. Ce qu'on vise dans le fond, c'est on vise leur autonomie. On vise à faire en sorte que nos jeunes deviennent le plus, les plus autonomes possibles. Donc, on peut se questionner dans ma classe, dans mon organisation, dans ma gestion de classe en classe. Est-ce que moi, je favorise l'autonomie de mes jeunes? Est-ce que je les amène? Quand on a, par exemple, je reviens à ma réflexion éthique qu'on avait ici, là, quand j'ai des, des règles de la classe, est-ce que je les réfléchis? Avec, ou encore, par exemple, il y a des enseignants, des fois... Qui veulent, par exemple, au secondaire, intégrer des, des, des, des téléphones cellulaires dans leur classe. Okay? Est-ce que c'est moi qui dis les règles à mes élèves? Vous avez le droit à vos cellulaires, mais je vous dis, c'est ça, ça, ça qui est permis, puis c'est ça, ça, ça qui n'est pas permis. Mais ça, est-ce que quand on fait ça, on développe leur autonomie, puis que mon jeune, quand il va se retrouver tout seul devant son cellulaire, est-ce qu'il va avoir développé sa capacité à faire de la réflexion éthique? Est-ce que sinon, je peux peut-être moi, avec mes élèves, faire de la réflexion éthique sur est-ce que si on veut utiliser le, les, les, les, nos appareils mobiles, nos, nos téléphones cellulaires, si on veut les utiliser en classe, est-ce qu'on peut ensemble réfléchir sur les impacts de l'utilisation du numérique? En quoi ça peut nous aider à apprendre? En quoi ça peut nous nuire? En quoi ça peut aider aux personnes? En quoi ça peut nuire aux personnes? En quoi ça pourrait nuire à l'infrastructure, au réseau du centre de service scolaire Puis en quoi on pourrait l'aider le réseau? Puis en réfléchissant ça, on pourrait se dire quelles règles on se donne de vie en classe. Comment on gère ces règles-là ensemble pour que ça devienne harmonieux. Moi, je connais une enseignante qui a fait ça avec ses élèves. Puis dans son école, là, elle n'a jamais de problème avec les gestions du cellulaire dans sa classe. Mais tous ses collègues ont des problèmes. Mais ils ne font pas de réflexion éthique avec leurs élèves. Puis ils viennent constamment nous dire, « ben, Moi, ça ne marche pas, ça ne marche pas le cellulaire dans ma classe. »« Qu'est-ce que tu fais ben, je, leur, je leur permets ça, ça, ça, puis, puis je leur interdis ça, ça, ça. »« dit, OK, mais moi, je ne fais pas ça. » Je réfléchis avec eux, puis c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils peuvent pas, puis on se donne des règles. Puis quand il, dé... quand il y a un petit écart, on revient, on se repose la question. C'est-tu ça ce qu'on veut? On veut-tu vraiment ça? Puis comment on fonctionne? Puis elle, elle n'a jamais de problème avec les cellulaires dans la classe. Et le numérique, on peut se servir de la réflexion éthique pour développer l'autonomie de nos jeunes. Mais ça se développe à travers la vie de la classe. Posez-vous la question, quand je suis dans ma classe, puis je quitte ma classe, est-ce que mon groupe se désorganise ou pas? Est-ce que j'ai mis des pratiques d'autonomisation dans ma classe Est-ce que mes élèves se sont capables de se réguler eux-mêmes dans leur comportement ou ils ont besoin que je sois là pour les réguler Mais ça, c'est un petit indice qui nous aide à nous questionner qu'est-ce que je pourrais faire pour développer davantage de la réflexion éthique chez mes élèves et les amener à être davantage autonomes. Quand on parle d'autonomie, on a identifié trois actions qui nous semblent porteuses pour dire développer de l'autonomie chez nos jeunes. Bien, développer la conscience, être conscient des enjeux, être conscient de ce qui se passe autour de moi, réfléchir, prendre du temps de recul, m'arrêter, prendre un recul sur ça et là, pouvoir me poser la question, qu'est-ce que je peux faire, quel geste je vais poser, quel choix je vais faire qui vont m'amener à devenir de plus en plus autonome. Si on le regarde de plus près, ces choix-là, ils peuvent être de deux ordres principaux. On a identifié deux deux. Deux sphères sur lesquelles on travaille, il y a le cognitif, tout ce qui est les connaissances, le, la compréhension, les, les capacités cognitives qu'on peut développer chez nos élèves, puis tout ce qui est l'affectif. L'affectif, ça se passe aussi dans le cerveau, hein, mais ça se passe plutôt dans le système limbique hein, qui est à la base du cerveau. On a plus nos réflexes, nos, nos, nos, nos, nos systèmes de, de défense ou notre gestion des émotions, quand nos émotions ne sont pas bien gérées comme il faut, le flux nerveux il passe au travers de ça, mais notre, nos, nos fonctions cognitives, le, le cortex, le néocortex, ne peuvent pas bien fonctionner si on ne gère pas bien nos émotions, notre affectif. Est-ce qu'on aide nos jeunes à développer ça, leur la, la régulation émotionnelle? Vous allez voir, ça marche avec les trois sphères. Okay? Être conscient. Est-ce qu'au plan intellectuel, est-ce qu'on outille nos jeunes pour travailler sur les biais cognitifs? J'ai vu plein de choses paraître récemment sur les biais cognitifs, super riches, super intéressantes, pour travailler les biais cognitifs avec nos jeunes. Est-ce que nos jeunes ont la capacité de reconnaître les enjeux dans une situation ou une autre? Est-ce qu'ils sont en mesure de les détecter, de se rendre compte que, oups, il y a des enjeux là, oups, on les reconnaît? Est-ce qu'ils comprennent les rouages du fonctionnement du numérique? Comment ça marche? quoi? On parlait tantôt des algorithmes. Comment fonctionnent les algorithmes? Qui a des intérêts dans telle telle affaire? Comment ça se fait que les entreprises euh, pourraient nous... C'est quoi les intérêts des entreprises quand ils rendent un service gratuit? Pourquoi ils le rendent gratuit? Qu'est-ce qui fait qu'ils le rendent gratuit? S'ils font de l'argent? Comment ils font de l'argent en, en, en le rendant? Développer cette capacité, à être conscient que ces enjeux-là qui sont derrière, qui sont présents, ces, ces rouages, comment ça fonctionne? Au plan affectif, être conscient de mes émotions. Ce qui se passe devant moi, ça suscite des émotions. Moi, est-ce que je suis capable de reconnaître que, oups, il y a de l'affectif qui est en jeu, là, ou bien je fais juste réagir, puis on va et je pense, puis je ne me pose pas, je ne prends pas conscience. Mais est-ce que je suis conscient aussi que les autres aussi vivent des émotions? Les autres autour de moi aussi ressentent des émotions. Ça se peut que leurs réactions, leurs arguments, ce ne soit pas vraiment des arguments, mais que ce soit l'expression de leurs propres émotions. Est-ce que je suis conscient que c'est là, que ces éléments-là, c'est nous le produit quand c'est gratuit? Oui, hein, Nathalie, souvent on dit ça, hein? c'est nous le produit quand c'est gratuit, mais si c'est nous le produit, en quoi on est un produit, puis qu'est-ce qui permet de faire de l'argent avec nous comme produit, de comprendre les mécanismes qui sont derrière? Effectivement, Nathalie, tu as tout à fait raison. Mais donc, c'est vrai être conscient aussi au plan intellectuel, mais aussi au plan socio-affectif. Être conscient, c'est ça que ça peut vouloir dire. Réfléchir. réfléchir. On le disait tantôt hein, quand on parlait de réflexion. Réfléchir, ça veut dire aussi s'intéresser aux différents points de vue. Ça veut dire réfléchir aussi aux différentes options qui se présentent. Prendre le temps de reculer, comprendre, expliquer, euh, mesurer les impacts aussi de ces différentes réalités-là qu'on comprend et qu'on explique. Si je suis capable d'expliquer comment fonctionne un algorithme dans un contexte ou un autre, je suis peut-être capable de mesurer les impacts de cet algorithme dans ma vie. À partir du moment où je suis qu'un algorithme cherche à m'influencer, mon cerveau il fonctionne différent et l'influence plus la même. ne fonctionne plus de la même façon sur moi. Ça vient changer l'influence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça veut dire qu'elle est différente. Okay? Alors, vous m'écrivez, euh, c'est... Euh, Marielle, le document derrière nos écrans de fumée explique bien ce que, ce que dit Nathalie. Effectivement, hein, c'est sur Netflix, hein, derrière nos, é, nos écrans de fumée. C'est une vidéo un peu alarmiste, là, un peu euh, même, je dirais, fataliste à la limite. Puis moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion, mais je trouve intéressant de comprendre les mécanismes. Hein. Est-ce qu'on permet à nos jeunes de comprendre ça? Oui, je l'ai écouté 20 fois, oui. Là, on finit par comprendre après 20 fois. Oui, c'est ça. Donc, oui, effectivement, vraiment intéressant. Mais aussi, c'est vrai aussi de réfléchir sur nos émotions. Est-ce que je consente la source de mes émotions? Est-ce que je suis capable de mettre des mots sur mes émotions, de les nommer, de comprendre pourquoi j'ai ces réactions-là? Qu'est-ce qui se passe? Quelles réactions ça provoque en moi? Mais même chose que pour l'intellectuel, quels sont les impacts que ça a sur moi, sur les autres, dans ma vie, à court, à moyen, à long terme? Quels sont les impacts de, de ces émotions-là? Donc, si on regarde le dernier, agir, Agir, donc, est-ce que euh, quels sont les choix que je veux faire? En quoi ils vont être cohérents avec ce qui est important pour moi, avec mes valeurs, avec la logique, avec les données de la recherche, avec la science, avec la compréhension qu'on a. Qu'est-ce qui vont être des choix cohérents et, et logiques dans les situations qu'on vit? Par rapport aux émotions, qu'est-ce que je vais me donner comme moyen pour mieux réguler mes propres émotions? Comment je vais faire en sorte de, de favoriser un climat de bien-être dans mes relations avec les autres dans ma vie de tous les jours pour que moi, je sois bien, que moi, je me sente bien, mais que les autres aussi se sentent bien. Là, je parle des jeunes depuis tantôt, là, mais tout ça, c'est vrai pour nous aussi comme adultes. C'est tout vrai pour nous. Plus on va développer ça pour nous-mêmes comme adultes, plus on va être capable d'accompagner nos jeunes dans ça. Donc, ce n'est pas juste une affaire de nos jeunes. La citoyenneté à l'art du numérique, ça nous touche, ça nous concerne tout le monde. D'ailleurs, le cadre de référence de la compétence numérique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est très clair dans ces documents-là que ce n'est pas juste des compétences à développer chez les élèves, mais c'est des compétences à développer chez tout le monde. Puis le cadre de référence, il s'adresse pour les ordres d'enseignement du pré-scolaire à la sortie à l'université. À tous les ordres, ça, ça touche tous les ordres, la formation professionnelle, les adultes, les jeunes, le collégial, tout. Donc, tout, tout le monde est concerné par cette compétence-là, puis même tout le personnel, même les adultes, tout le monde, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les, les personnes qui travaillent dans le milieu sont tous concernés par cette compétence numérique. On est tous concernés. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est développer l'autonomisation. Bon, ça, c'est un mot dur à prononcer, l'autonomisation. Ça veut dire quoi, le mot autonomisation? Ben, dans le fond, c'est le mot français pour empowerment. Hein, quand on dit en anglais, il me semble que c'est comme plus puissant. Hein? C'est développer son pouvoir d'action. Empowerment, dans le fond, c'est l'autonomisation. C'est la même chose, c'est le mot anglais pour le mot autonomisation. Si on parle d'autonomisation, on est chanceux. Dans, notre, dans le programme de formation d'École québécoise, on a les visées du programme qui nous aident beaucoup. Celui-ci aussi difficile à dire empowerment. Hein? Ben, a mis à dire empowerment. Donc, euh, euh, <rire> Les trois visées du programme hein, développer, euh, construire leur vision du monde, euh, euh, euh, développer leur, euh, pas développer, mais euh, je cherche le verbe à chaque fois que je cherche, mais c'est développer leur identité euh, et ensuite développer leur pouvoir d'action. Donc vision, identité, pouvoir d'action, ce sont les trois visées du programme de formation. Ça fait partie de notre mission à l'école de faire ça, ok développer leur vision, structurer leur identité, puis développer leur pouvoir d'action. Alors donc, tous ces, ces éléments-là, c'est ça qui vont donner du pouvoir d'action dans nos vies tous les jours à travers à l'ère du numérique. C'est tout aussi vrai, c'est tout aussi réel. Et ça, entre autres, un des moyens les plus efficaces qui permettent d'arriver à ça, c'est de développer le sentiment d'efficacité personnelle. Ça donne énormément de pouvoir d'action sur nos vies quand on développe le sentiment d'efficacité personnelle et aussi le sentiment d'efficacité collective. La différence entre le sentiment d'efficacité personnelle et le sentiment d'efficacité collective, personnel, c'est chacun d'entre nous, collectif, c'est de développer, d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que moi qui, sent, qui fait en sorte que j'ai l'impression que je change le monde. Greta Thunberg, quand elle a réussi à réunir des millions de personnes à travers le monde dans sa cause, ben, elle a développé un sentiment d'efficacité collective. Hein? Est-ce qu'on est capable de travailler ça avec nos jeunes? Mais la recherche, ce qu'elle nous dit, c'est que les personnes qui sont les plus aptes à développer ça, c'est le personnel enseignant. Au centre de service scolaire des rives du Saguenay, vous êtes de nombreuses et de nombreux enseignants. C'est vous qui avez le plus de pouvoir pour changer nos jeunes, pour les transformer. Parce que ce que dit cette théorie-là, c'est que si on croit à la capacité de nos jeunes à réussir, à capacité à se développer, nos jeunes vont réussir. Et au contraire, si je ne crois pas en leur capacité, si je doute d'eux, ben ils ne seront pas capables de relever des défis. Il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas capables de relever ces défis-là. Alors, votre pouvoir d'action est immense. Il est puissant. Vous êtes capable vous, de changer nos jeunes. Vous êtes capables de changer le monde. Vous, avez, vous êtes parmi les acteurs dans la société qui avez le plus de pouvoir sur la transformation du monde parce que vous avez le pouvoir de transformer les jeunes qui sont devant vous. Si vous croyez en eux, si vous, les, les, vous êtes capable de leur proposer des défis qui sont à leur taille, à leur juste taille pour chacun et chacun d'entre eux, et que vous êtes capable de les amener dans des réussites, bien, vous allez être capable de les amener à changer. Et ça va vous transformer vous-même. Vous allez vous devenir meilleur en transformant les jeunes qui sont devant vous. Alors, cette vidéo-là, -là, c'est une vidéo que vous avez produite, qui a été produite. J'ai fait du recoupage, j'ai été chercher des morceaux pour vous montrer, vous, mais cette vidéo est sur la chaîne YouTube de votre, chaîne, de votre centre de service scolaire. Vous avez mis le lien si jamais vous allez la voir au complet. Je voulais juste montrer les visages de votre, de votre centre de service scolaire, montrer que vous, vous êtes capable, vous, avez, vous êtes les personnes. Thérèse Bouffard dit que c'est le facteur le plus déterminant dans la réussite, dans l'apprentissage de nos jeunes. C'est le sentiment d'efficacité personnelle. Carol Dwayne, une chercheuse américaine, va parler de, de mentalité de croissance, mais c'est à peu près la même chose. Okay? C'est l'idée que si je crois que vous êtes capable, vous allez réussir. Ce pouvoir d'action, vous l'avez et c'est en utilisant ce pouvoir-là que vous avez que vous allez pouvoir vous-même passer de subir à maîtriser puis accompagner vos jeunes pour qu'eux-mêmes soient capables de passer, de subir à maîtriser. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le, le sentiment d'efficacité personnelle, je vous mets un lien ici, c'est un outil qu'on a développé au Récit qui aide à comprendre un peu mieux l'influence de la dimension socio-affective et le sentiment d'efficacité personnelle. Comment on peut travailler ça avec des moyens concrets Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour travailler le sentiment d'efficacité personnelle Merci Marie-Claude, par rapport à la vidéo de Carol Dweck qui explique le, le, le, le, la mentalité de croissance. Alors, je voulais vous remercier de votre participation active dans le clavardage, de, de participation dans le sondage que je vous ai partagé. La, la présentation que vous avez, vous l'avez accès en la lecture, mais vous pouvez vous en faire une copie si vous avez un compte Google. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous pouvez aussi la télécharger en d'autres formats comme PowerPoint ou autre. Je vous invite, c'est l'aide de droit, vous pouvez vous en servir. Si vous, êtes, vous pensez qu'il y a, des, y a des morceaux, que vous pensez qui vont pouvoir vous être utiles dans votre classe avec vos élèves, bien, je gênez-vous pas de vous en servir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée pour ce euh, sommet pédago numérique au Centre de service scolaire de Rives du Saguenay.